Lorsque l'on lance le logiciel, nous obtenons ce genre de visuel. Nous pouvons alors cliquer sur Page maîtresse, ici à droite, afin de sélectionner un visuel, en double-cliquant. En retournant dans les propriétés, il y a les mises en page qui peuvent être affichées. Donc là, je vais prendre Diapo titre. Nous pouvons mettre un titre et rajouter du contenu.